Ma chère Béatrice, euh, bah on se fait une petite vidéo, c'est toujours les vidéos, en fait, où ça va être le départ, quoi, tout simplement. Tu as passé trois jours ici, mmh. Mmh. et trois, c'est un chiffre chez toi, parce que c'est trois, avec un zéro à côté, c'est 30 ans dans le monde de l'automobile, dans lequel tu y es encore. Que fais-tu exactement euh, Actuellement Actuellement, le... du contrôle qualité. Contrôle qualité En deux mots, c'est quoi contrôle qualité je contrôle la qualité d'un véhicule pour que le client soit satisfait. En fait, je suis, on est les représentants, euh, les protecteurs des clients. C'est vrai Oui. Et après, tu protégeras les gens avec des crêpes Oui. Oh. <rire> et alors, donc, quelle est cette idée, euh, Béatrice, de venir passer trois jours avec moi, euh, là, dans mon atelier à Saint-Nazaire euh, Qu'est-ce qui a révélé chez toi que tu avais envie euh, de venir apprendre à faire des crêpes et des galettes parce que euh, j'ai cru comprendre que ça fait déjà deux ou trois ans que tu me suis sur Internet. Eh bien, la Covid. Ouais. La Covid, où je me suis trouvée enfermée euh, dans mon appartement. Mm -hmm. euh, et je me trouvais complètement inutile. D'accord. La seule activité que je pouvais avoir, c'était euh, de faire à manger. Oui. Et l'inactivité, je me disais, je pourrais être utile, je pourrais ouais. nourrir les gens. Ouais. Je pourrais. Ouais. Mais je ne faisais rien, en fait. À part mourir. Et tu voyais ça de faire des crêpes dans ton appartement, puis les jeter par la fenêtre à ceux qui passent Non, parce que j'aurais pu euh, aller au-devant ah, oui. au du personnel soignant, notamment, euh, ouais. apporter des crêpes, tout simplement. Ouais, ça a été bien ça. Ça a été sympa. Ça aurait passé à la télé Oui, non, là, je serais passé par derrière en fait. <rire> <rire> tu, tu imagines, euh, tu imagines <rire> devenir crêpière quand, à peu près Oh, D'ici 6-9 euh, mois. 6-9 mois, ouais. Ouais. Et tu te vois crépillère comment Toujours question que je pose, c'est euh, dans une petite créperie, c'est comment Je me vois plutôt euh, avec une petite remorque, ouais. quelque chose euh, que l'on puisse déplacer, qui me permette d'aller auprès des gens, ouais. euh, et pourquoi pas euh, chez eux, dans, le cadre, dans un cadre événementiel particulier euh, tu pas d'envie d'une grande crêperie euh, sans couvert et tout ça absolument pas. Ah non Non. Parce que tu as vécu trop le, le monde de la grande entreprise C'est ça. C'est oui. ça Je pas du tout envie de retourner dans un cycle de ce, ouais. de ce type. Je ne veux, euh, veux plus être dépendante ouais. d'un système euh, qui te castre ta vie en fait. Oui, ça. je pense qu'on est, on est beaucoup comme ça à se rendre compte alors, ouais. on, on, on s'en rend compte euh, bon, mis à part des certaines exceptions on se rend compte quand on, est, on a pris un petit peu de bouteilles quoi, oui. hein, à partir de la cinquantaine 60 ans etc qu'on se dit qu'on est enfermé un peu dans un système euh, ouais, ouais, euh, dans des cases dans des cases, mm -hmm. dans des cases donc quand tu dis que tu te vois bien dans une petite remorque alors ça tente changer encore il hein, y a plein de choses qui, font, qui vont voyager dans ta tête tu, tu te vois sur quel type de cuisine hein je me vois sur une cuisine simple, bonne, ouais. goûteuse, ouais. si possible locale et bio. Quand tu dis pardon, une, une cuisine simple, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par simple? Euh, je vois une cuisine euh, facile, à, ouais. facile à manger, pourquoi pas dans la rue, facile à manger euh, le midi, ouais. le soir pour un apéritif. Euh, oui, il y a voilà. plein de choses, et avec une petite, une partie, une petite partie de takeaway, d'emporter comme on dit. C'est ça, oui, tout à fait. De faire des, des petits apéros pour chez les gens. Pas de faire forcément des apéros chez les gens, ce ne serait peut-être pas forcément rentable, mais de permettre aux gens de venir chercher des trucs pour l'apéro. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Oui. Et l'événementiel qui a songé aussi Alors oui, ça serait donc euh, bah, chez les gens. oui. Finalement, pourquoi pas installer une petite remorque dans un jardin ou à l'entrée d'une maison et puis, mmh. euh, et puis faire l'animation euh, d'une crêpière. En même temps, il faut qu'il faut qu y ait un peu de monde pour que ce soit bien rentable. Quoi. Il faut que ce soit rentable et puis y enfin, oui, effectivement faut, un peu de monde et puis il faut une coiffe, son marché, une coiffe de bigoudaine pour être un peu plus euh, dans l'air du temps. Ouais, je te vois bien avec ça. Mais. Non, ça c'est trop cliché, ah bon, ça. bon mince, Tu m'y voyais bien. Euh, oui, moi pas, tu non. vois euh, tu, tu peux aussi te déguiser. Hein. Oui, oui, euh, je suis pauvre. Bon, non, non, non, pas Bécassine, non. Pas Bécassine, c'est vraiment que tu as, t as <rire> vu dans mes pensées. Trois euh... jours avec toi. Hein? <rire> trois, jours, trois jours avec toi. Ah, ben, c'est <rire> ça, oui. Et puis donc, euh, tu disais à peu près dans neuf mois, etc. Euh, Est-ce que tu as une idée déjà de, du, du style de remorque que tu vois tu, tu vas chercher, tu vas fouiller, tu vas... Euh, quelque chose un peu... Euh... Peut-être un peu, un peu vieillot, un peu vintage, mais, oui. euh, mais propre à remis bah oui, du jour. Oui. Et pourquoi pas un peu fleuri, je ne sais pas. Ah, peut pas drôle. Ouais. Ah, drôle, un peu mode hippie, mais... Mais classe quand même. Mais classe, ouais, oui, ouais, c'est ça ton truc aussi. Mm. Et, et alors, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours-là Ça m'a l'air sympathique, alors je me <rire> suis dit, il va peut-être m'apprendre ce monsieur. Ouais elle a essayé. Hein. <coughs> elle a essayé, oui. Je retiens que je suis arrivée avec l'esprit totalement embrouillé, euh, ouais. je suis arrivée humblement me disant, eh bien, je vais de toute façon apprendre un métier, un métier ouais. de crépier, déjà tourné. Euh, et puis on verra ouais. si ouais. des choses mûrissent et effectivement il y a des choses qui ont dans la tête, c'est-à-dire que euh, je sais aujourd'hui que j'ai envie de le faire, ouais. peut-être de manière euh, saisonnière, mm -hmm. euh, mais je, je commence à avoir quelques, quelques lueurs de d'un chemin qui ouais. peut se, se présenter à moi. Je rebondis sur quelque chose. Que tu... Expliquer, hein Ah non non non, c'est pas c'est pas facile à expliquer parce que on est on est on a des images de, de ce qu'on aimerait faire, est-ce qu'on le fera réellement et de quelle manière on le fera. Mais c mais en fait le, le but moi de ces trois jours là, euh, c'est c'est de permettre aussi aux gens à travers nos discussions, nos échanges et c'est pourquoi je le fais maintenant de sur un seul projet à chaque fois. C'est que euh, les, les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils ont acheté une remorque, un foutre truc, on va adapter, on sait exactement ce qu'on veut. Dans, dans un cas comme le tien, comme les, les, les gens qui viennent me voir, euh, qui n'ont pas un projet avéré, qui n'ont pas un projet euh, encore bien fixé, ben, je pense que c'est l'occasion aussi, tu repars et tu as 300 000 questions en ta tête. Tu peux avoir 200 000 doutes en même temps, mmh. d'accord Mais en même temps, tu, tu, quand tu vas faire le tri de ça, tu vas te dire « Ah ouais, ça, ça me plaît plus que ça et ça ». Après, ça a telle incidence. Parce que apprendre à faire des crêpes, à tourner, hein, tout le monde peut y arriver, avec a un peu d'entraînement. L'idée, c'est de transmettre euh, qu'il faut faire, Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire simple… Euh, copieux, sans être boratifs, et puis il faut... faut... Je, je crois que tout le monde peut être capable, avec des bons produits, de faire des bonnes crêpes, des bonnes galettes, surtout le Sarazin, moi qui me motive, mais, mais en même temps, je pense que le succès de la repose à la fois sur nos, sur nos emplacements stratégiques, etc., mais sur ce que nous sommes aussi, mmh. c'est-à-dire ce qu'on véhicule. Enfin, ça, ça me paraît important. Juste une dernière question, c'est parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, tu as parlé peut-être... Euh, j'ai mal interprété, que tu pourrais faire ça en saison d'abord Oui. Sur un temps partiel, Sur un tu ferais, euh, ouais. je sais pas moi, 4 ou, 4 ou 5 mois de la belle saison en crêpes en et puis tu reprendrais d'autres ouais. jobs euh, ouais. à côté. Ça m'est venu à l'idée. Ah ouais, pendant que tu tournais tes crêpes. Exactement. C'est fou la vie. <rire> ça inspire. Hein. Ah ben oui, non, mais, euh, mais oui, ça inspire les crêpes. Ouais. Et moi je vais rester là-dessus. Les crêpes et les galettes ça inspire. Parce qu'en fait... On se raconte quand même des histoires. Mmh. C'est pas mal ça, des histoires de, de vie. Eh bien, ma chère Béatrice, je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Merci Patrick, merci ben pour tout ce que tu m'as apporté pendant trois jours. Et tu peux montrer tes mains que je ne t'ai pas tapé dessus et tout, à l'intérieur aussi. voyez. Ah, ah j'allais oublier, <rire> Ah, j'allais oublier, j'allais oublier. <rire> Tu as un très joli tablier, là tout le monde voit que c'est marqué reine des crêpes. <rire> oui. Tu es pas prétentieuse toi sur ce coup-là, alors ah, ah, raconte. Oui. Eh bien, eh bien c'est un cadeau de, de ma fille ouais. qui m'a dit maman voilà tu vas changer de métier tu vas devenir la reine des crêpes. Ah, c'est fou et elle euh, t'a acheté un tablier. Et elle m'a acheté un tablier euh, sur lequel est marqué la reine des crêpes. Bon ce sera pas des crêpes aux pommes Je pense pas. Parce que ben quoi, elle est bonne la pomme noire. <rire> bon allez, on s'arrête là. Et eh ben je crois que ta fille a raison, tu seras une bonne crépière. Je suis persuadé. Merci Patrick. À bientôt. À bientôt. Salut.